Préparez vos sauces salades et votre mayonnaise facilement et rapidement. Versez simplement l'huile sur le couvercle pour qu'elle s'écoule en fin filet dans le bol contenant les ingrédients. Votre thermomix s'occupe du reste. Émulsionnez.